Salut, bonjour les amis. Je viens de faire une petite session dans le nécrodictionnaire. Salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir à vous tous. Bienvenue dans la vidéo. Je n'ai pas encore ouvert la session. Cette session du K2. Je vais ouvrir le détecteur d'énergie de présence, c'est bon, et maintenant je vais ouvrir l'aura Laura, c'est ici, c'est euh, vert, du vert, au jaune et au rouge, vert, normalement, c'est bon, pas énervé, etc., rouge, normalement, c'est puissant, énervé, c'est Laura, l'énergie, vital en gros je connecte l'énergie vitale elle est à zéro dans le cadran ici ici elle est à 3 milligos à travers cet appareil vous pouvez communiquer Une lumière pour oui Deux lumières pour non Quelqu'un entend allumer juste une lumière jaune pour confirmer une seule une seule c'est bon d'allumer deux Est-ce que ça va Une pour oui, deux pour non. Oui, ça va. Tu peux confirmer Oui, ça va. Pour mieux se comprendre avec la réponse à travers le lumière, le diode, le LED. Pour mieux comprendre quand c'est une réponse oui ou non, laissez environ de 3 à 5 secondes. dans l'aura il est à zéro, l'aura en gros ça veut dire que ça va oui tu peux confirmer est ce qu'on vient de parler dans la dernière session avec des paroles une pour oui deux pour non oui, c'était toi. D'accord. Tu es ami au pas. tu as du mal à contrôler le led de lumière parce que c'est trop sensible je sais pas mais tu réponds avec trois lumières deux lumières une lumière Ça, c'est méthode de communication à travers la lumière. Est-ce que tu veux... Je peux poser une question Oui ou non À toi que ça te ça t'intéresse dans quel sens je sais pas mais on dirait que ça t'intéresse ça a augmenté jusqu'à 6 les cadrans tu peux mettre le cadran jusqu'à deux Six si je peux poser une question, tu peux baisser jusqu'à 2 si c'est oui, si c'est non, pas besoin de baisser jusqu'à 2 dans le cadran. Ah, Laura, elle est à 6 en verte, au max, vert, au maximum. On peut parler, utiliser le cadran énergétique, le cadran vital, au lieu du cadran énergétique de présence. Est-ce que tu me comprends? Descends à deux si tu me comprends oui as descendu à 2 ça veut dire que tu me comprends ouais je préfère utiliser les cadrins, les deux cadrans le pointeur au lieu d'utiliser les ampoules. Est-ce que tu préfères les ampoules Descends à deux. Si c'est oui. on dirait qu'il est positif on dirait que tu es un humain un esprit humain tu peux confirmer c'est si un esprit humain avec deux chiffres deux dans le cadran là ça augmente à 7 Ça veut Dire que tu es proche, 8 presque, ça veut dire que tu es proche. Et maintenant, le, le vital, l'énergie vitale, ici, le petit cadran. Lequel cadran tu préfères? Le 1, tu descends au chiffre 1, le 1 c'est le grand, le 2, si tu préfères le 2, descends au chiffre 2, pour me répondre, pour donner une réponse, pour que je puisse comprendre. Est-ce que tu peux descendre à 2 maintenant? Descends maintenant à 2 pour confirmer. Tu as descendu à 2, oui. Tu as confirmé que tu es une intelligence, une entité intelligente, et que tu me comprends, et que tu es capable de comprendre et de répondre oui tu as deux ok est ce que je peux te poser une question de oui quatre non ça reste à deux pour l'instant Ça va dire oui. Ok. Est-ce que t'es ami, t'es ami ou pas? Deux, oui. Quatre, non. 2. Tu peux mettre le cadran numéro 1 à 2. C'était à mi. Le cadran plus grand, l'aiguille plus grande. C'était à mi. Tu peux baisser jusqu'à 2. Le chiffre 2 dire oui d'accord c'est en deux ça veut dire oui j'apprécie à travers la logique se connaît façon de parler tu peux confirmer de oui 6 non si c'est oui 2 descend à 2 si c'est oui ouais t'es à 2 ok ça veut dire qu'on se connaît, qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà communiqué, c'est ce que ça veut dire. Tu peux confirmer dans le petit cadran, tu peux confirmer à deux aussi pour donner réponse positive, confirmation. Le petit cadran, à deux ou oh, les grands ok j'ai compris pas besoin d'être exigeant ou confirmer plusieurs fois est-ce que mon psychique il est puissant de 8 6 non psychique et les puissants. C'est pour ça que... Est-ce que j'ai des bonnes études dans le mystique à ton avis, oui ou non 2, oui 6, non. Tu réponds, oui, j'ai de bonnes connaissances, de bonnes études dans la matière psychique paranormal, surnaturel, parce que la perception du monde des vivants, organique, et du monde spirituel, énergétique, je crois que c'est pas la même perception. Est-ce que j'ai raison? De oui, six, non. Est-ce qu'on a la même perception en deux mondes dimensions différents? Est-ce que c'est la même perception des choses? Oui. Tu réponds oui. Intéressant. C'est intéressant. C'est la même perception entre nos deux monde entre les deux dimensions la perception c'est la même tu réponds oui chiffre 2 ça veut dire oui euh, une autre question est ce que le temps c'est le même dans ton monde à ta dimension que dans le mien c'est de même. Oui, tu réponds oui. Il y a des choses qui sont différentes entre nous, nos mondes, nos dimensions. De huit six non. Augmenté à 4, 5, 5, 6, t'as pratiquement dans les 6, ça veut dire qu'il y a des choses différentes entre ton monde, ta dimension et mon monde, ma dimension. dans le cadran, dans le deuxième cadran, tu es à 5 dans le vert, selon la logique, mon expérience, c'est bon signe, c'est positif, tu peux confirmer 2 ou 6, en train de descendre, T es sur le 4, entre le 2. T'es entre, t'es dans le 4, entre le 2. Ni 2, ni 6, t'es sur le 4. En gros, ça veut dire que ça dépend euh... Alors tu connais pas la réponse en complet, en totalité. Est-ce que j'ai raison Deux, oui, six, non. Deux, oui, j'ai raison. D'accord. Est-ce que tu es en paix? De oui, six non. Est-ce que tu es en paix? Tu dis oui. Est-ce que tu es quelqu'un de ma famille? De oui, six non. Est-ce que tu es quelqu'un de ma famille T'es plus proche du 6. T'es dans le 5. 6 Non, ça veut dire non. Tu pas de ma famille. Ok. Ma es Ami. Une ami. D'accord. Est-ce que y a du respect entre nous? Est-ce que tu sens du respect envers moi? Oui ou non? De oui six non. Des proches du six. On va voir si tu vas dire. C'est à dire respect. Si la réponse est oui, respect. Si la réponse est non, pas de respect. Dans le cadran ghost détecteur, tu peux confirmer Est-ce que tu sans du respect envers moi. Est-ce que tu as du respect envers moi? Tu réponds. Oui. Le 2. D'accord. Tu peux confirmer. Oui ou oh, non. Encore une fois, une dernière fois. T'as oui. Question de respect. J'ai rien sous-marin. Est-ce que tu sais ce que c'est un sous-marin? Que tu sais ce que c'est un sous-marin tu sais pas non tu sais pas tu es en train de dire non 6 ça veut dire que tu es ancien tu es une entité ancienne oui l'homme à logique d'une entité ancienne bien ancienne Tu peux confirmer si j'ai raison ou pas de oui 6 non ça veut dire non Pas à comprendre. Tu connais pas le sous-marin, tu sais pas ce que c'est un sous-marin. Mais tu dis que t'es pas ancienne entité. T'as plus de 100 ans. Oui. Est-ce que t'as déjà vu un sous-marin À la télé, dans les journaux, dans une photo dans un livre, oui, d'accord. Euh, je mets fin à la session. C'était pas mon intention si j'ai manqué au respect. C'était pas mon intention. C'était pas mon intention. C'est une communication pacifique, échange d'informations, connaissance, apprentissage. Et comme vous avez l'habitude de me dire Formation, formation, étude, étude, formation. Maintenant, pour que les choses soient claires, je peux confirmer à travers mon énergie psychique. Est-ce que je suis un vrai magicien Ou oh, pas 2 pour oui, 6 pour non. Ah, t'étais en train de descendre. 1, 2. Est-ce que je suis un vrai magicien 2, oui, 6, non. Es entre le deux, t as dit oui. Et après tu étais proche du nom. Tu peux me donner ton opinion, oui ou non? Ah oui, là tu viens de dire oui. Oracle, est-ce que c'était moi ou c'est moi Oui, d'accord, c'est pour ça que vous disiez souvent Oracle, Oracle, c'était moi. oracle c'est de l'ancien païen selon mes informations mes études avant les religions catholiques islamiques bon dans les religions païennes avant avant des millénaires avant ces religions euh, actuelles avant il n'y avait pas la parole prophète messie aux voyants, c'était oracle. On les appelait les oracles, ces gens-là. Le prophète, le messie. D'ailleurs, tu es en train de confirmer. Tu es d'accord avec ce que je suis en train de parler. Ça veut dire que je suis genre d'un prophète, un visionnaire, un messie. ici il est à deux ici aussi il est à deux les cadrans bon j'apprécie cet échange d'informations reste en paix je mets fin à la session et je dis adieu au revoir tu confirmes Ok fin de session adieu au revoir reste en paix d'où tu viens bon les amis ça c'était une petite session avec une technique de communication on verra les énergies d'autres dimensions, d'autres mondes. Il y a plusieurs techniques de communication. Là, je suis en train de vous apprendre une technique, même plusieurs techniques de communication. Euh, rien qu'à travers le cas de. Euh, je n'ai pas encore déconnecté le l'aura, elle est à zéro, on va voir si elle se met en vert, en jaune, en rouge ou si elle reste en blanc, c'est bon, elle est à zéro, ok, je déconnecte, je débranche, L'énergie vitale. C'est bon. C'est descendu à 6 parce que c'est débranché. Et ça, l'énergie. Euh, comment on appelle ça l'énergie. Les miligos. On appelle ça le, les miligos. C'est de l'énergie électromagnétique, bioélectromagnétique. Ces entités sont composées d'énergie électromagnétique. En tout cas, d'une partie d'énergie électromagnétique. Je ne sais pas si c'est en complet, mais en tout cas, ça fait partie de e, l'énergie électromagnétique. Qu'on mesure en milligos. C'est de Tesla, Nikola Tesla mon scientifique préféré en tout genre c'est le papa de l'âge moderne c'est le papa du monde qu'on vit aujourd'hui de toute la technologie qui existe aujourd'hui le papa c'est nicolas tesla et pas edison cette Tesla qui a des voitures électriques. C'est un milliardaire bidon qui a acheté le brevet. Je ne sais même pas comment il a fait. Je comprends même pas. Mais bon, les amis, euh, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous avez appris, que vous apprenez des choses avec moi, avec euh, ces vidéos. Vous êtes le bienvenus dans ma chaîne. Euh, vous aidez énormément ma chaîne. D'ailleurs, ma chaîne, elle ne dépend pas de moi, mais elle dépend de vous. Euh, elle dépend de moi. Moi, je dépends de vous ou vice versa laissez un like les amis dans la vidéo je sais que c'est une vidéo longue euh, mais c'est une vidéo instructive c'est une vidéo qu'on apprend c'est avec le temps qu'on apprend on peut pas apprendre sans étudier sans perdre du temps c'est pas possible euh, on n'est pas sur TikTok euh, toutes les cinq secondes qui défilent euh, des vidéos euh, exprès pour programmer la mémoire de l'être humain euh, à peine de 5 secondes quoi on était une mémoire on avait une mémoire de 8 se se secondes secondes et maintenant avec tiktok l'humanité a la passer de la mémoire de 8 secondes à 5 secondes euh, c'est ça tiktok c'est pour ça que ça défile hein, Sur tiktok ça s'arrête pas hein. c'est pour brouiller le, le, le cerveau l'esprit 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 ou 8, euh, je ne suis pas sûr et certain, mais c'est 5 ou 8 secondes, ça défile, ça défile, ça défile, le vidéo, la photo, le photo, à l'infini, tout ça, ça fait partie de la stratégie mentale, psychique, spirituelle du gouvernement de l'ombre, qu'en fait, en fait, on le connaît tous, c'est notre, c'est vos présidents, c'est le président, euh, entre guillemets, le président, parce que chaque pays a son président, il y a, y, a, y a son roi. Encore une fois, l'oreille de lapin, parce que pour moi, roi, président, c'est pas ma cam. Bon les amis, euh, euh, je remercie de visionner la vidéo. J'espère que vous avez appris des façons de communiquer avec l'au-delà. Mais surtout ne faites pas si vous n'avez pas le psychique assez fort, et confirmez, reconfirmez et reconfirmez trois fois avant de le faire si vous avez assez de psychique et d'entraînement et de savoir-faire, de pratique avant de le faire. Parce que c'est des portes qu'on ouvre et on pour, ne pourra plus jamais fermer euh, ça restera comme une maladie génétique accrochée à nous et à nos descendants moi j'ai hérité cette don de ma famille de ma grand-mère grand en vrai qui est 30, qui a grand, ma grand-mère et ma grand-mère a transmis à moi cette don. Euh, c'est pour ça qu'ils m'appellent l'oracle. C'est pour ça, maintenant je sais ce que c'est un oracle. Je croyais que c'était genre un de marabout, de la, du voudou, des choses mauvaises quoi. Et quand je suis allé sur Wikipédia, voir, au bout d'un long temps quoi, de, parce qu'ils n'arrêtaient pas d'appeler l'oracle. Je ne savais pas de qui c'était qui l'oracle, qui parlait, je croyais que c'était une autre entité qui nous observait, qui était avec, à, à notre côté, qui nous écoutait, nos conversations, genre d'un espion quoi, industriel, quoi, un espion de l'industrie, un espion un spirituel. Quoi. Je croyais que c'était euh, une, une entité entité. En fait non, en fait ils parlaient de moi, quand ils ont dit euh, plus ou moins que c'était moi l'oracle. Je ne me rappelle pas bien s'ils si ont dit directement ou indirectement, ou une, une fois, ou, ou en petite euh, phase. Parce que c'est comme ça que ça marche dans le dans le paranormal, dans le surnaturel. C'est avec le temps, comme ils disent, le temps, le temps c'est la clé pour le savoir. Le temps c'est la clé. Excusez-moi. Le temps c'est la clé de tout. Le temps c'est le vrai pouvoir. C'est le savoir. Euh... Bon les amis, euh, la vidéo elle est longue minutes c'est hyper hyper long euh, mais c'est un vidéo important ces vidéo instructive. c'est un vidéo euh, euh, où on apprend des choses sur la réalité c'est pas de l'hollywood on n'est pas au cinéma on n'est pas à hollywood on n'est pas dans le studio parisien euh, de montage vidéo blablabla bla, bla, bla, bla, bla ici c'est la réalité euh, le paranorm paranormal, les, les dimensions connectées à notre dimension, soit supérieure, soit inférieure, elles existent. C'est la réalité. On ne peut pas nier, euh, même le, la science, elle ne peut pas nier le contraire. La science, elle confirme. Il euh, y, y en a à travers l'accélérateur de particules, le CERN. Euh, C'est déjà prouvé par le CERN euh, de Suisse de Lausanne, de Genève, euh, au Lausanne, le CERN, il a déjà prouvé, ils ont déjà réussi à prouver, le scientifique, euh, qui existe onze dimensions, ça c'est prouvé, onze dimensions entrecalées ici dans notre monde avec nous, onze dimensions différentes de la nôtre, ou à compter avec la nôtre. mais Ici, il y en a onze dimensions avec nous, entreposées d'un petit espace de millimètres, de microsecondes. Mais c'est comme des, un livre avec des feuilles. Euh, c'est comme la dimension dans une planète, dans un monde. Euh, c'est comme un livre avec ses feuilles. Vous savez, euh, c'est ça la dimension. Et l'espace entre les dimensions, c'est vraiment... Euh, Millimétré, nanométré, micrométré. Euh, bon, les amis, laissez un like, ça coûte rien. Euh, C'est grâce à vous que j'ai fait des vidéos. C'est pour vous que j'ai fait des vidéos. Euh, vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Euh, C'est grâce à vous que j'ai fait ces vidéos c'est grâce à vous que j'ai les abonnés que je remercie beaucoup à tous les abonnés de ma chaîne d'ailleurs j'ai dédicace cette petite vidéo à tous les abonnés de ma chaîne youtube c'est des gens qui aiment une chaîne divergence de divergence ma chaîne c'est une chaîne de divergence Et les amis abonnez vous amis au Mâle, Yami, Femelle. Euh, Abonnez-vous à ma chaîne, plus de vidéos euh, divergentes, paranormales, surnaturelles, euh, combat de chiens, tacticiens, je sais pas. Euh, un tacticiens, comme vous, vous voyez, hein, c'est déjà guéri, mais j'essaie de faire mon mieux. Bon, les amis, je remercie beaucoup. Vous êtes euh, des gens géniaux. Euh, regardez ma vidéo. Euh, laisser un petit like ça prend un second Laissez laisser le like ça coûte vraiment rien c'est gratuit et pour moi c'est énorme, c'est une aide énorme c'est un soutien énorme je parle même pas d'un abonnement si quelqu'un s'abonne à ma chaîne à travers cette vidéo c'est un, un soutien énorme, c'est une aide énorme c'est de tonnes et de tonnes et de tonnes de palettes d'aide de à l'étape de soutien à l'état pur pour ma chaîne youtube je suis même pas encore monétisé je suis déjà monétisé ma chaîne mais j'ai pas encore les 1000 abonnés euh, j'ai besoin d'attendre les 1000 abonnés bon les amis comme j'ai l'habitude de dire euh, paix et amour il ya la prochaine vidéo les amis paix et amour